Ça fait beaucoup de médiathèques Ça fait beaucoup de médiathèques, on est d'accord Alors moi, c'est Valentine, j'ai 32 ans et je suis graphiste freelance. Alors je recycle de vieux objets, notamment des planches de skate, et je viens illustrer dessus avec des mandalas. Je fabrique également de la décoration et des accessoires euh, bohèmes. Je travaille euh, avec la technique du macramé, qui est un art euh, du nœud ancestral. Et ça rejoint euh, mon travail euh, d'illustration autour du mandala, euh, puisque les formes de macramé euh, rappellent le mandala. Euh, C'est particulier notamment pour la bibliothèque de Saint-Médarangeal parce que je l'ai côtoyée étant petite euh, pendant 6 euh, ou 7 ans donc euh, j'ai un affect spécial avec celle-ci de bibliothèque euh, mais également j'ai été une grande enfin je suis encore une grande lectrice pour la nuit des bibliothèques j'expose euh, une partie des planches de skate de ma collection et également je vais réaliser un mandala sur les fenêtres qui donnent sur le devant de la médiathèque. C'est un mandala qui va être coloré en rapport avec le thème de l'année qui est le street art. Je serai présente lors de la nuit des bibliothèques et vous pourrez me voir terminer le mandala que je réalise pour l'occasion et échanger avec moi. Euh, c'est pas forcément pour 2022 mon conseil, c'est juste un conseil euh, global on va dire. Essayez ne pas avoir peur euh, de tester des choses qu'on ne sait pas faire ou on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et ne euh, pas avoir peur euh, de l'échec et de rater parce que c'est là-dedans qu'on qu apprend et qu'on évolue et le chemin est long et beau. <rire> Pour moi, c'est l'accès à la culture sous quasiment toutes ses formes. Juste, bah, le, le livre, c'est la source première euh, d'apprentissage, de culture. Pour moi, c'est ça. C'est un endroit d'apprentissage et de culture. On espère vous voir très nombreux et, euh, et curieux. Et N'hésitez pas à poser des questions et à échanger avec nous.